Salut les rôlistes! Aujourd'hui, HRP. Dans le jeu de rôle, ce terme indique que l'on est hors roleplay, c'est-à-dire qu'on ne parle pas à la place de son personnage. Il est parfois nécessaire de préciser au milieu d'une scène si on a une vanne à donner au copain à côté et qui n'a rien à voir avec la négociation des personnages. Alors, le HRP pour la chaîne Anything Today Net, c'est quoi? Ce sera une petite vidéo euh, improvisée, comme là, j'ai pas de, de script comme je fais d'habitude. Euh, avec la présence de, de Merlin, évidemment. Et donc, euh, bah, c'est une émission qui peut servir pour des annonces, euh, pour des questions que vous auriez éventuellement à me poser, des infos un petit peu sur l'évolution de mes différents projets en cours, et toute annonce diverses que je pourrais avoir à vous faire. Alors, les projets en cours. Concernant les, les vidéos, je vais bien évidemment continuer les chroniques de Dragon, avec Merlin. Donc, il y en aura encore sur Vampire, il y en aura sur d'autres jeux, et il y en aura aussi sur des sujets ne concernant pas un jeu en particulier, comme j'avais fait avec les dés. Ou avec le one-on-one. On one. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Tu te promènes? C'est mieux là? C'est bon? Je peux continuer? Donc, en plus des chroniques du dragon, je vais essayer de faire un HRP par mois. Ou, en plus des commentaires et différentes annonces que je pourrais faire, je vais répondre à vos questions. J'ai créé deux tableaux correspondant chacun à un hashtag utilisable principalement sur Twitter en m'adressant ou alors directement dans les commentaires sous la vidéo HRP précédente. Ces deux tableaux correspondent à deux types de questions que vous pouvez me poser. Premier tableau, CDG AskFabs correspond à me poser des questions à moi sur le jeu de rôle. Ça peut être des questions sur un jeu en particulier, des précisions par rapport à une vidéo que j'ai faite, ou des conseils et avis éventuels sur le jeu de rôle et son activité en général. En deuxième, vous avez le tableau plus petit ici, CDG Ask Merlin qui se fait la malle. Là, vous pourrez poser des questions à mon dragon concernant la chaîne, mes techniques de travail, mmh. nos techniques de travail, pardon, et, euh, et mon expérience personnelle, le jeu de rôle, etc. Des questions plus un petit peu plus personnelles. Euh, donc je vais peu à peu remplir ces deux tableaux avec les questions que vous me poserez. Ces deux tableaux ont respectivement 20 et 6 cases, et j'ai trouvé la petite idée que chaque HRP, je tirerai un des 20 et un des 6 afin de répondre à une question de chacun des deux tableaux. D'autre part, je réfléchis fortement à l'ouverture d'un site web pour les chroniques du dragon et la chaîne Anything Today Net, dans lesquels, en plus de, de référencer les, les vidéos, je pourrais mettre des commentaires type blog ou des petites brèves que j'aurais à vous dire, mais qui, qui ne constituent pas en soi une vidéo. Petite précision concernant ma chaîne. Elle s'appelle Anything Today Net, qui correspond au réseau de n'importe quoi aujourd'hui. Ouais, ça n'a pas beaucoup de sens de le traduire mais je respecte les anglophobes. Anything Today Net signifie que je peux faire absolument de tout et j'avais bel et bien réfléchi ce nom quand je l'avais fait. Anything Today signifie que je vais faire n'importe quoi et je compte bien m'y tenir. Donc les chroniques du dragon ne sont pas la seule chose que je compte produire et publier sur la chaîne. Je rassure ceux qui parmi vous, les plus nombreux a priori, sont là principalement pour les Chroniques du Dragon. Ça n'est pas remis en question, le jeu de rôle ça reste ma plus grande passion et ça restera des vidéos constantes. Mais je travaille sur d'autres vidéos et je compte bien euh, voir les projets aboutir. Donc euh, il y aura aussi autre chose que les Chroniques du Dragon sur Anything Today net. À ce niveau là, pas de problème. Enfin, je tenais à finir cette vidéo en remerciant tous ceux qui me regardent, ponctuellement ou régulièrement. La chaîne a fêté ses un an, on a passé la barre des 300 abonnés, des 8000 vues. C'est assez aberrant, euh, le jeu de rôle n'étant pas aussi répandu que le jeu vidéo ou d'autres euh, sujets sur YouTube. Hum. Voilà, on repart pour une année de plaisir rollistique. Merci à tous. Je vous fais un petit rappel, CDG Ask Fabs, CDG Ask Merlin, euh, je vais vous les écrire euh, par là. Si vous voulez poser des questions, CDG Ask Fabs pour poser des questions sur le jeu de rôle, CDG Ask Merlin pour poser des questions sur la chaîne, sur Merlin ou sur moi-même. Enfin, je remercie à nouveau tout le monde de m'avoir regardé. Je vous retrouve pour une prochaine chronique du dragon très bientôt. J'aime bien les commentaires, je le dis pas dans toutes les vidéos, mais n'hésitez pas à me laisser les commentaires, je lis tous les commentaires, j'y réponds autant que possible, et c'est toujours très agréable d'avoir vos retours. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si les vidéos vous ont plu ou à les partager, c'est ce qui m'aide le plus. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les rôlistes! Euh, mais réservez des questions sur les jeux à CDG AskFabs. Tu veux pas répondre aux questions? Pourquoi tu t'en vas?